Vous écoutez un balado portant sur la validité des évaluations à distance. Cet épisode porte sur l'auto-évaluation. Alors, je me présente marie Zoua, je suis enseignante à l'École des métiers des Faubourgs en assistance dentaire, ça fait déjà plusieurs années. Cette année, je suis dans un programme particulier qui est l'enseignement individualisé. Donc, euh, j'ai eu à m'approprier toutes sortes de, de techniques qui sont très utiles pour moi. Entre autres, l'évaluation sur module. Oui, euh, dans, dans le fond, Marise, euh, tu t'enseignes en individualisé. Ça veut dire que chaque élève va à son rythme. Il y a beaucoup d'éléments qui sont autodirigés. Puis, euh, tu as dû utiliser différentes stratégies d'évaluation, dont l'auto-évaluation. Euh, J'aimerais bien savoir, Marise, pour commencer, c'est quoi que tu voulais évaluer dans ton contexte? Qu'est-ce que tu désirais évaluer? En réalité, c'est vraiment d'évaluer la compréhension de, des apprentissages là, au niveau des élèves, leur savoir. Euh, aussi, euh, ce n'est pas vraiment de l'évaluation, mais par l'entremise de cette auto-évaluation-là, je suis capable de cibler aussi les élèves qui sont en difficulté. Ça, c'est effectivement un des avantages. Fait que, si je comprends bien, toi, tu voulais évaluer des savoirs théoriques. Donc, oui. tu voulais permettre aux élèves de s'auto-évaluer dans un contexte puisque c'est des compétences qui contenaient beaucoup de savoirs euh, déclaratifs, des savoirs théoriques. Parfait. Puis, quel outil est-ce que tu as utilisé? Euh, évidemment, c'est un outil numérique, donc ça s'applique à la formation à distance, bien que dans ton cas, c'est plutôt hybride. Des fois, tu es à distance, des fois, c'est en présence élève. Mais quel outil est-ce que tu as utilisé pour effectuer cette évaluation-là? En fait, j'ai utilisé le dépôt d'un fichier dans module. Donc, c'est une évaluation euh, que j'ai faite, que j'ai déposée dans le fichier, dans un devoir. Et automatiquement, l'élève, quand elle a terminé de remplir l'évaluation et qu'elle dépose, qu'elle remet le devoir dans ce fichier-là, automatiquement, elle a accès au corrigé. Donc, euh, alors... okay, donc on ne parle pas du classique dans Moodle d'afficher un corrigé, tout le monde ensemble, étant donné que tu es en individualisé, c'est automatiquement, dès que l'élève dépose, reçoit son corrigé. Peu importe ce qu'il a déposé. Exactement. Oui. Oh, ça, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. On oui. va y revenir avec les, euh, les avantages puis les inconvénients de, par rapport à la validité des évaluations. Bien, bien justement, euh, j'aimerais ça que tu me fasses la liste, ou en tout cas que tu me parles de tous les avantages que tu as trouvés, puis aussi bien peut-être les inconvénients euh, de, de, de cette méthode-là. Ok, je vais commencer avec les avantages. Donc c'est sûr que euh, ça m'aide à cibler euh, automatiquement les faiblesses là, des élèves et ça fait parce qu'il y a des avantages pour moi mais il y a aussi des avantages pour les élèves là donc ça me fait euh, ça fait prendre conscience aux élèves de leurs points forts leurs points faibles ça moi m'aide à m'orienter sur mon enseignement ça m'aide à cibler aussi les objectifs qui sont moins bien maîtrisés. Et à ce moment-là, je peux les revoir en récupération euh, lorsque c'est nécessaire. Excuse-moi, attends un petit peu, tu as dit quelque chose d'intéressant. Ça, ça te permet de, de valider. Donc, toi, dans le fond, tu as accès quand même, même si tu ne sais pas quand l'élève dépose, tu as quand même accès à ce que l'élève a déposé pour pouvoir un peu analyser. Absolument. C'est okay. sûr que moi, euh, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller voir régulièrement qui a déposé euh, le devoir. Donc, je suis capable de le consulter, je suis capable de voir les forces, les faiblesses. Puis en même temps, bien, je, peux, euh, je peux même en parler à l'élève. Je peux l'appeler tout de suite, on peut en discuter immédiatement là, de, de ce qui a bien été et ce qui a moins bien été surtout. Et okay. euh, à ce moment-là, c'est sûr que je suis capable d'orienter euh, ma récupération, d'aller de, de, de, de, travailler les objectifs qui ont été moins bien maîtrisés. Ça te, permet de, te réguler, en fait, là, comme, euh, permet de réguler, en fait, comme beaucoup d'évaluations permettent de réguler l'enseignant. qu'est-ce que ça fait chez l'élève particulièrement, euh, le, le fait de s'auto-évaluer? Qu'est-ce que tu as remarqué? Ça les amène premièrement à se poser des questions. Ça les amène souvent aussi à mettre les efforts à la bonne place. Là. Parce qu'il y a des ah ouais. élèves qui se font peut-être moins, moins confiance. Puis quand ils arrivent devant une évaluation comme ça, bien, ça leur dit vraiment, là, bon, OK, c'est maîtrisé ou ça ne l'est pas. Ça, ça c'est intéressant là, la, pour, pour les élèves. Mais euh... Moi, je me questionne, là, ta clientèle, c'est une clientèle essentielle. On parle de la formation professionnelle. Donc, c'est une clientèle essentiellement adulte. Euh, ça veut dire qu'il y a une certaine forme de maturité, mais, mais même à ça, j'imagine qu'il faut enseigner à l'élève comment utiliser une évaluation ou, ou comment ça se passe de ton côté, cette, cette maturité-là par rapport à l'utilisation de lauto chez les élèves? Donc, c'est sûr que les élèves, il faut les conscientiser, là. Parce mm -hmm. que moi, je n'ai pas, pas de pouvoir là-dessus. Là. C'est-à-dire que je ne sais pas si l'élève le fait de façon très honnête. Est-ce qu'elle consulte ses notes? Est-ce qu'elle consulte ses, euh, ses collègues? Tout est possible. C'est ça. Tout est possible. <rire> on ne peut pas savoir. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment conscientiser les élèves sur le sérieux de, de ces évaluations-là parce que c'est une forme... C'est une auto-évaluation, finalement, là, qui va les, les situer par rapport à leur objectif, par rapport à, à est ce qu'elles sont bien préparées pour une éventuelle euh, évaluation finale. Une évaluation finale ou plus conventionnelle, où toi, tu vas avoir un regard direct. Là, on peut parler d'une synthèse ou euh, ce n'est pas une auto-évaluation. C'est ça ce qui, ultimement, va les confronter, dans le fond, au bout de la ligne. Exactement. Partial. Donc, c'est sûr que les élèves ont tout intérêt à prendre ça au sérieux parce que là, ça leur dit « ok, oui, je suis bien préparé » ou « non, je ne suis pas bien préparé » et j'ai à travailler sur certains objectifs. Donc, c'est sûr que moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, les élèves prennent ça au sérieux. Oui, bien, écoute, euh, tant mieux, mais c'est sûr que c'est une caractéristique qu'on qu dit andragogique, c'est-à-dire que c'est des, des adultes, donc ils ont une certaine motivation, et peut-être des fois, cette technique-là fonctionne un peu moins avec une clientèle plus jeune. Mais ce n'est pas ton cas, donc c'est pour ça que tu l'exploites. Euh, maintenant, euh, c'est, écoute, c'est extraordinaire. Par contre, hein, on va quitter un peu le monde des licornes, puis j'imagine qu'il y a eu des défis. Euh, j'imagine qu'il y a des petites difficultés. Quand on utilise la techno, euh, parfois, ben c'est pas pas toujours comme le gars des vues. Alors, parle-moi un peu de ce que tu as vécu comme défi. Bien, écoute, c'est sûr qu'effectivement, comme tu le dis, là, on n'est pas toujours très, très confortable avec la technologie. Donc, c'est sûr que les défis que moi, j'ai rencontrés, c'est qu'il y avait des élèves qui avaient de la difficulté à remettre leur évaluation. Donc, il fallait que je les accompagne là-dedans pour, pour finalement réaliser que les élèves oubliaient de télécharger, parce que quand il ouvre le fichier, qu'il ouvre le document, faut il faut qu'il le télécharge, qu'il le complète, qu'il ouais. l'enregistre avant de le déposer. Alors, il y en a qui complétaient ça directement dans le module et qui ne l'avaient pas téléchargé. Donc, ça me remettait des, des fichiers vierges, des, des évaluations où il n'y avait absolument rien. C'est sûr que l'élève était déçu là, parce qu'il fallait qu'elle recommence au complet parce qu'elle avait perdu toutes ses données. Donc, Effectivement. Euh, Donc, c est... C est... ça, c'est des éléments qui peuvent être des irritants, puis, euh, mais pour lesquels il faut, il faut accompagner les élèves. Et puis, l'avantage d'utiliser fréquemment le même type de stratégie technique, c'est qu'une fois que l'élève est capable de le faire, bien, là, il est capable de le faire plusieurs fois, puis euh, il y a un retour sur l'investissement. Par Absolument. contre, quand on fait ça juste pour une fois, des fois, c'est peut-être pas le meilleur des choix. Parfait. Non, mais c'est ça. Ça vaut, ça vaut l'investissement. Parce qu'une fois que tu as bien expliqué, une fois que l'élève l'a compris, après ça, c'est intéressant, vraiment pour eux autres, parce qu'ils complètent, ils remettent, ils ont le feedback tout de suite, ils ne sont pas obligés d'attendre que moi, j'en fasse la correction. Alors, ils peuvent vraiment tout de suite aller revoir les notes, aller retravailler là où ils ont eu de la difficulté. Là. Bien, euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Marie. Ça fait que si je retiens un peu l'essentiel, puis tu me corrigeras si je suis dans le champ, mais moi, j'aurais tendance à dire que l'auto-évaluation, il faut laisser un peu plus de contrôle à l'étudiant, lui faire confiance, mais l'accompagner là-dedans. Puis, à ce moment-là, on peut tirer les bénéfices de cette méthode d'évaluation-là.